Voilà, là j'ai trouvé, donc euh, je cherche la, la corde pour l'enclos, c'est au kilo hein la corde euh, bah, La corde c'est ça, hein C'est un peu dreadlock, hein bah, ça donne quoi On met deux Non mais là c'est plastique, ça veut dire que est, au soleil, et, est, elle devient cassante Mais bon, l'enclos, le, c'est un projet qui va pas durer longtemps Je pense qu'il y, y a tout le monde qui va en parler et puis. Euh,